C'est le jour J, pour beaucoup d'entre vous, comme pour moi, j'ai reçu la nouvelle Apple Watch, l'Apple Watch 6S, non, l'Apple Watch 7, l'Apple Watch 7, je crois, hmm c'est pas une 6S Bref, j'ai reçu la nouvelle Apple Watch, Dans cette vidéo, on va la prendre en main, on va voir ce qu'elle donne, on va la déballer, et bien entendu, à partir de demain, je vous proposerai des comparatifs avec la Galaxy Watch 4, avec l'Apple Watch série 6. Dites-moi en commentaire avec quelle autre montre connectée vous voulez que je la compare. Et bien entendu, dans une dizaine de jours, il y aura mon test complet de cette nouvelle Apple Watch série 7. La prise en main de cette nouvelle Apple Watch, c'est maintenant, c'est parti Vous l'aurez compris par mon jeu d'acteur phénoménal, à première vue, sans l'avoir déballé, je trouve que cet Apple Watch Series 7 sur le papier n'a pas vraiment beaucoup d'amélioration, encore une fois. Mais voyons ce que ça donne en vrai, des ballons. Déjà le packaging a changé un poil, car il n'y a pas de film plastique autour, comme on pouvait trouver sur la série 6. Ensuite on reste sur l'ouverture assez basique hein, d'Apple, qui va nous permettre d'accéder directement à la montre. On va avoir le jeu de bracelet ici, dans la première boîte, et la montre ici. Ici dans la deuxième boîte Ouvrons du coup ce jeu de bracelet Et hop Et là on va avoir mon jeu de bracelet noir Car oui je suis parti sur le modère simple noir Ensuite ouvrons la watch Hop Hop Et hop. là, on retrouve dans un petit papier un peu cartonné l'Apple Watch qui est protégé avec bien entendu l'inscription 45 mm. On va la sortir de ce papier. Ensuite, on va retrouver ici le petit livret et en dessous le nouveau chargeur. Nouveau chargeur car cette fois-ci, on se trouve avec un chargeur USB-C. On va lui mettre tranquillement les bracelets. Bracelet du haut et le bracelet du bas. Bien entendu, on a à chaque fois une taille SM et ML. Je vais partir sur la ML que je vais glisser. Et hop On allume l'Apple Watch. On approche l'Apple Watch et on nous demande de la configurer avec notre iPhone. Le jumelage est en cours. On va la configurer comme une nouvelle Apple Watch. Et le tour est joué Voici pour le déballage, on va la laisser sous-configurer. On va parler maintenant du design et des caractéristiques techniques. Après, on la prendra en main. Revenons du coup maintenant sur le design de cette Apple Watch Series 7 parce que c'est là où il y aura le plus gros changement. Tout d'abord, l'Apple Watch Series 7 existe en deux formats, qui sont des nouveaux formats entre guillemets. Car oui. L'Apple Watch Series 7 est vendu sur un petit format de 41 mm et un grand format comme j'ai de 45 mm alors que sur la série 6, on était sur du 40 et du 44 sur la série 6, sur la série 5, sur la série 4 donc le format a changé Pour être plus précis, l'Apple Watch Series 7 41 mm mesure 40,9 de haut avec 34,8 de large pour une épaisseur de 10,7 l'Apple Watch Series 7 45 mm tel que j'ai aujourd'hui mesure 45,08 mm par 38,21 avec une épaisseur de 10,7 ce format permet à l'Apple Watch Series 7 d'avoir un réel changement au niveau de l'écran l'écran de l'Apple Watch Series 7 est près de 20% plus grand que celui de l'Apple Watch SE et que l'Apple Watch Série 6 est 50% plus grand que celui de l'Apple Watch série 3. C'est avec ce nouveau format et c'est surtout avec les nouveaux bords, la nouvelle épaisseur de bord qui est devenue plus fine, qu'Apple nous permet d'avoir un écran plus grand. Les bords sont passés à 1,7 mm. On est presque sur un écran borderless. L'écran de l'Apple Watch série 7 est un écran avec une résolution de 396 par 484 pixels. Sur son site, Apple n'affiche pas la taille réelle de l'écran, mais d'après mes calculs, on est sur un écran de 1, on est toujours sur un écran retina oled always on avec une intensité maximale de 1000 nits pour accentuer ce design borderless L'Apple Watch Series 7, on le voit, a vu une petite épuration au niveau des bords. Les bords reflètent subtilement la lumière et dessinent une courbe continue qui donne vraiment l'impression que l'écran est borderless. Ces petites courbures au niveau de l'écran donnent quand même une petite touche de charme. Autre amélioration au niveau du design, l'Apple Watch Series 7 a été améliorée au niveau de la résistance au choc. Le verre a été renforcé, elle est résistante maintenant à la poussière avec un indice de protection IP 6X et elle est toujours étanche à 50 mètres. En quoi le verre a été renforcé, le verre de l'écran est 50% plus épais, ce qui lui permet de mieux résister. Ensuite c'est à peu près tout comme nouveau design. On va retrouver comme sur la 6, sur le côté, le petit bouton couronne un petit bouton plat, les deux vont nous permettre la navigation, à l'arrière un cardio mètre qui va intégrer un ECG, un capteur de spo2 et il sera bien entendu toujours possible d'avoir une version cellulaire qui permettra d'avoir la 4G. C'est donc surtout sur ce design de face que Apple a effectué quelques petits changements. On est loin du coup de la révolution au niveau du design. On est plus, comme je le disais en introduction, sur une version un petit peu épurée de la 6. Maintenant, avant de la prendre en main, on va évoquer rapidement la fiche technique. Oui car il y a aussi quelques nouveautés notables au niveau de la montre qui se trouve bien entendu dans la montre. On va tout d'abord parler de la nouvelle puce, la puce S7 qui est annoncée comme plus puissante par Apple. On ne sait pas vraiment dans quelle mesure elle sera plus puissante qu'une S6. Est-ce que c'est juste un petit renommage marketing Ça on attend de voir pendant le test. Autre point très important c'est la recharge. La recharge de l'Apple Watch Series 7 a été améliorée. La recharge sera jusqu'à 33% plus rapide que la série 6 et ça... C'est vraiment intéressant pour une montre qui va avoir une durée d'autonomie d'un jour. On voit que le chargeur est différent. Son câble est un câble rapide en USB-C. Et il permet théoriquement de faire de 0 à 80% en 45 minutes. C'est moins rapide que la Fossil Gen 6. Mais c'est quand même rapide. Bien entendu, je vais tester ça. Pour le test. Ensuite on va retrouver beaucoup de points communs avec la S6, c'est-à-dire 32Go de stockage, le Wi-Fi, le Bluetooth 5.0, GPS intégré, le NFC, accéléromètre, gyroscope, capteur de lumière ambiante, etc. etc. Et bien entendu, on aura le nouveau Watch 8. Voilà pour ce qui est des caractéristiques techniques, maintenant on la prend en main. Prenons du coup en main. L Apple Watch Series 7. On l'a vu que niveau design, on est plutôt pas mal. Après, comment on va naviguer dedans Comment on va vivre avec l'Apple Watch Ça va rester une Apple Watch, donc ça va rester du basique. On va pouvoir swiper de haut en bas pour arriver à des notifications. On va pouvoir swiper de bas en haut pour avoir les raccourcis, la possibilité de mettre le mode nuit, la possibilité de mettre le mode avion, etc. Puis, on pourra appuyer sur le bouton pour arriver sur le menu principal. On voit quand même que l'écran affiche beaucoup plus. Hein. Vous ferez le comparatif avec l'Apple Watch Series 6, mais l'écran affiche quand même pas mal de choses. Là, je vais avoir toutes les applications que j'ai sur mon téléphone qui ont été automatiquement installées sur l'Apple Watch. Vous allez pouvoir appeler, voir les mails, vous allez pouvoir prendre un moment de pleine conscience comme on me propose. Il y a Boursorama, il y a Azep, il y a quoi d'autre Il y a Apple Music... Il y a les photos, bref, il y a toute la panoplie d'applications qu'on va pouvoir retrouver sur l'Apple Watch. Bien entendu, vous aurez aussi l'activité, le suivi d'activité qui va vous donner votre nombre de pas, votre nombre d'entraînement, etc. Vous allez bien entendu aussi retrouver, je ne sais pas où il est, il doit être caché dans un coin, là, tout est en train de s'installer. Donc euh, ça y va, ça y va, mais vous allez retrouver la fréquence cardiaque, vous allez retrouver... Ici le CG qui va vous permettre du coup d'avoir un ECG. Vous allez retrouver là le suivi de cycle menstruel pour mesdames. La SPO2 ici etc etc après directement depuis votre iphone vous allez pouvoir configurer pas mal de choses choisir le cadran activer ou non les notifications en fonction des applications activer la présentation des applications si vous voulez que ce soit en liste ou en nuage régler la langue activer les captures d'écran etc etc régler la luminosité voir ce qui est au niveau du son des vibrations et voir toutes les applications qui sont dans votre téléphone pour voir si elles sont installées sur l'Apple Watch. Ensuite, le bouton du bas vous permettra de voir toutes les applications qui sont ouvertes, qu'on a ouvertes ensemble. On retrouvera aussi ici le sommeil. On est sur WatchOS 8. Mais on reste quand même sur, euh, voilà, une prise en main Apple. Donc on ne sera pas choqué de la prise en main de cette Apple Watch Series 7 par rapport à une Apple Watch Series 6. On visualise quand même que l'écran bah, a l'air vraiment plus sympa que l'Apple Watch Series 6. Alors que l'Apple Watch Series 6, l'écran était déjà sympa. Hein. Mais c'est vrai que là, on est sur un bel écran et la navigation est encore plus intuitive et encore plus agréable. Voilà les amis, pour ce déballage et cette prise en main de l'Apple Watch Series 7, en attendant... Le test et les comparatifs entre l'Apple Watch Series 6, la Galaxy Watch 4, bref, dites-moi encore en commentaire avec quelle autre montre connectée vous voulez que je la compare. En attendant tout ça, vivez à fond, vivez high-tech, merci et à bientôt sur ma chaîne!